Et eh bien salut à toutes et à tous la même compagnie les 16h J'espère que vous allez tous très bien les amis Moi écoutez ça va extrêmement bien Et eh bah ben, regardez derrière nous comme ça fonctionne La ferme à faire est absolument fonctionnelle les amis J'espère que vous êtes en forme Merci beaucoup pour vos commentaires sur toutes les dernières vidéos Quand je dis toutes les dernières vidéos je comprends toutes les dernières vidéos Donc Madventure, Euro Truck, Sons of the Forest Bref vous êtes des boss et sachez que je suis aujourd'hui à jour Très honnêtement avec vous, j'ai vu tous vos commentaires et d'ailleurs j'ai euh, quelques idées de noms d'abonnés à mettre. On va faire ça eh bien, dans un instant. Mais d'abord je vais vous montrer eh bien, la ferme à faire, comment elle est. Parce que oui, j'ai galéré, j'ai beaucoup galéré. Par contre, vous avez raison, vous avez raison, c'est que ça vaut le coup cette connerie. Ça va super vite, ça va super vite, ça vaut le coup. Alors j'ai galéré. A reproduire c'est compliqué quand c'est ta première fois Mais c'est vrai les amis n'ayez pas peur En fait c'est vrai que c'est pas si compliqué que ça en réalité C'est vraiment pas compliqué en réalité euh, Tous ceux que j'ai découragé euh, en commentaire je suis désolé Mais vraiment c'est vraiment pas compliqué Le principe il est tout bête Mais c'était chiant à reproduire Donc euh, c'est tout quoi Mais sinon c'est vraiment easy peasy donc, euh, donc voilà ça fonctionne vraiment super bien Il y a des 4 lingots de fer en, en un golem Bref on est plutôt pas mal les amis, aujourd'hui, on va un petit peu voir pour se préparer euh, à faire l'Ender Dragon. Pourquoi Tout simplement parce que j'ai l'ambition de faire l'Ender Dragon eh bien, dans le prochain épisode. <rire> comme ça, c'est dit. Hop, je vais récupérer ça. Euh, je vais vous montrer aussi un petit peu ce que j'ai fait, euh, fait en off. Au-delà euh, euh, euh, de la ferme à faire avec le golem, j'ai également enfin re-rangé mes coffres. Mais genre, quand je vous dis ranger mes coffres, c'est ranger mes coffres. Hein, j'ai refait vraiment une belle salle à coffres, comme au début... Avec justement... Euh, parce qu'en fait j'en avais marre de m'étaler dans tous les sens, de ne pas savoir où donner de la tête Et au final j'avais toujours la flemme de ranger les coffres, hein, vous les voyez, hein, quand je suis en live ou quoi et que j'ai plein de trucs sur moi comme là Et bah ben, j'avais la flemme de ranger les coffres parce qu'il n'y avait rien qui n'allait quoi, il fallait que je me déplace et essayer ça euh, Si j'oubliais de mettre dans un coffre il fallait que je fasse demi-tour, que ça n'avait pas de sens Là au moins vous allez voir j'ai tout mis côte à côte, j'ai également terminé les, la, la structure du pont, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Donc c'est très basique mais... Euh, c'est vous qui m'aviez dit de faire ça en stone brick Les, euh, les piliers Donc voilà j'ai un, un petit peu terminé Donc le chemin pour accéder au portail Et eh bien euh, du nether les amis D'ailleurs à ce propos j'ai aussi euh, un petit peu comblé euh, Le portail, je l'ai un petit peu mieux fignolé euh, Si vous avez vraiment des suggestions Je suis preneur s'il vous plaît les amis N'hésitez pas je lis vos commentaires Donc n'ayez pas peur d'écrire dans le vent euh, Si vous avez des idées pour, euh, pour rendre ça vraiment chouette euh, Parce que sur les côtés c'est vrai que Il ben, n'y a que de la terre Alors voir un petit peu ce qu'on pourrait faire euh, j'ai euh, rebouché derrière hein. J'ai enlevé les escaliers, il faudra que je rebouche euh, Parce que c'est plus la peine de prendre ce, ce chemin là Donc en tout cas voilà un petit peu pour euh, Pour ce que j'ai fait en off et donc je vais vous montrer directement Ma salle à coffre comme elle est belle, comme elle est bien mieux Et, euh, et c'est vraiment euh, C'est vraiment que du bonheur, voilà Et on va s'occuper des loups, des abonnés Par la même occasion, alors j'ai tout simplement dégagé euh, les coffres que j'avais mis là, parce que justement, devoir aller là, puis finalement retourner là-bas, etc. Non, franchement, c'était pénible. Donc j'en ai profité, j'ai déplacé, euh, euh, j'ai mis euh, l'upgrade gear ici, avec l'alchimiste euh, brewing stand. Je vais mettre également la table d'enchantement, justement, on va se faire des enchantements encore. Et donc voilà, au moins j'ai rangé ici. Ce qui fait que, là c'est un peu en vrac la cobble, mais au moins j'ai encore des coffres de libre ici, vous voyez. Et ça c'est pas mal. Et tout ce qui est en rapport avec le Nether est ici. Comme ça, on se prend pas la tête. Donc là, tout ce qui est plantation du nether, messieurs-dames. Tout ce qui est bloc et bordel du nether. Tout ce qui est Netherrack, glowstone, euh, bloc of quartz. Là, il a rien dedans. Tout ce qui est bois et tout ce qui est loot. Voilà un petit peu. Donc comme ça, on est vraiment, euh, vraiment plutôt pas mal. Voilà. Alors, je vais faire chauffer euh, ceci-là. On va pouvoir ranger également euh, le fer qu'on a. Puisque là, du coup, ça y est. Oh, ça fait plaisir. Ça met le beau moqueur, cœur, ça. Ça met le beau moqueur. cœur. Bon, voilà, les amis, voilà un petit peu. J'ai un coffre décoratif ici. Donc je vais pouvoir mettre les lanternes, les patates empoisonnées, bien sûr, on va les jeter directement. Voilà, les fleurs. Putain, j'ai 35 poppies quoi. Ah ouais, il fait plaisir quand même, le, le petit golem, là. Le petit golem de fer. Alors attendez, hop, on va pouvoir mettre ça là-dedans. Tout ce qui est stone bricks, regardez, tout ce qui est en fait pierre retouchée, hein, ça se passe ici. Et vous voyez, tout de suite, les rangements sont quand même plus agréables, plus accessibles. Ah oui, ça fait du bien. Ça me rappelle le début de l'aventure, finalement. Hop, les blocs de nether, Ah là, voilà, ça va ici. Là c'est des automatismes C'est des automatismes et ça ça fait plaise Le spruce ici, voilà et là mes coffres sont rangés. Bon les amis du coup euh, Les noms des abonnés, oui alors attendez Malheureusement j'ai dû, voilà il me reste plus que 3 Name tags parce que j'en avais quatre au total Mais malheureusement j'ai dû en utiliser un pour le zombie Dans la ferme à faire. que d'ailleurs j'ai appelé euh, Georges, j'ai oublié de vous montrer mais bon bref Alors du coup j'ai quatre noms d'abonnés En tête malheureusement je vais pouvoir que en mettre 3 pour le moment Alors je vous explique et, euh, et comme ça je vais, je, vais, je vais me justifier à chaque fois dans un premier temps, on va commencer par Odélie, ou Odélie, Odélie. Odélie qui est une euh, abonnée qui est revenue également euh, d'entre les morts, j'adore dire ça. Une ancienne abonnée euh, qui était partie et qui est revenue suite justement à la redécouverte de ma chaîne via Madventure, et donc qui est ultra actif actuellement, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs euh, qui m'ont redécouvert, et ça me fait extrêmement plaisir. Donc j'ai voulu faire ce clin d'œil, cet hommage tout de suite avec Odélie. Ensuite, et merci à toi, ensuite nous avons, allez on va prendre, euh... c'est ça j'hésite entre deux personnes et ça m'énerve, euh, alors je vais, je vais faire tout de suite le troisième Comme ça je suis tranquille BG Swap, beau gosse Oui, oui monsieur, c'est bien toi que, que j'ai décidé de prendre comme loup d'abonné Pourquoi Parce que ce gars là, il est absolument actif de partout Sur Sons of the Forest, sur Madventure Il est au taquet, il me régale Voilà, tu me régales, merci à toi Donc je te choisis Et puis pour la troisième personne, c'est là que c'est un petit peu compliqué Alors je vais dire les deux, les deux abonnés Puisque de toute façon les deux y seront On a Lilian, bien sûr, Lilian ou Liliane, je ne sais pas comment tu veux qu'on prononce. Et Jérémy, bien sûr, Jérémy Calambier. Euh, du coup, bah, je vais prendre le premier que j'ai cité et Lilian. Comme ceci, on va l'écrire en majuscule comme son pseudo YouTube. Et, euh, et puis voilà, comme ça, ce sera pas mal. Malheureusement, j'ai que trois name tags, tout simplement. Donc voilà, j'ai choisi un petit peu les, les plus actifs des derniers, euh, des derniers moments, euh, des derniers épisodes. Donc ça fait euh, extrêmement plaisir. D'ailleurs, je vais pouvoir enlever... Euh euh, ce truc-là, enfin je sais pas si je vais continuer d'utiliser ça pour euh, justement faire des clins d'œil aux abonnés. Ah bah voilà, mais j'ai code, il est là <rire> Excellent. J'avais pas, euh, j'avais pas capté aussi oui, aussi oui, il euh, y a aussi oui, aussi c'est vrai. Enfin voilà, il y a plein de, plein de gens, ça fait plaisir. Alors on va renommer directement. Euh, et du coup j'ai une idée. Les différents clans. On a le clan des vieux loups retraités. On a le clan des modérateurs et on a le clan des sub YouTube. Et ben je propose le club des, le clan pardon, pas le club, le clan des revenants. Et donc notamment, Odélie fait partie euh, du clan des Revedans. Bon alors pour le moment, hein, on va renommer euh, directement les loups là. Là on a Lixi, on a Red Thunder, voilà c'est tout. Alors Lilian, ah il y a Flo, Théo Camio, BG Swap, Bogos et Odélie et Dès qu'on aura des nouveaux name tags bien sûr, eh bien, vous pourrez remettre vos noms en commentaire. Ne le faites pas maintenant les amis, vraiment, parce que j'aurai pas de, de name tag. Mais à partir du moment où j'aurai de nouveau des name tags, vous pourrez remettre en commentaire vos pseudos si vous voulez que je les mette sur des loups, voilà tout simplement voilà qui est fait, voilà qui fait plaisir Donc merci à vous les amis, ça fait extrêmement euh, extrêmement plaisir Alors maintenant pour l'Ender Dragon Écoutez, euh, on avait un petit peu discuté en live Et vous m'aviez dit que c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'être full netherite Alors je rappelle que maintenant j'ai les bots qui sont netherite Fisher Falling d'ailleurs, Feather Falling 2 Il manque plus que le casque en netherite Et le reste c'est bon euh, et puis euh, éventuellement la pioche, la hache Enfin voilà ça c'est vraiment du bonus par la suite hein. ça rend pas un problème euh, Alors le truc c'est qu'il n'y a pas besoin de full netherite Par contre ce qu'il faut c'est euh, une bonne épée Bon l'épée c'est bon ça, ça, ça va Les boules de neige ça ne sert plus à rien hein. Ça je suis un petit peu, un petit peu déçu euh, D'ailleurs je vais en profiter Non pas pour réparer mon stuff ou ma pioche Mais pour faire de l'XP Va falloir qu'on fasse de l'XP un petit peu pour les enchantements Puisque voyez vous les amis maintenant ce qu'il faut c'est beaucoup de flèches Et un arc cheaté Alors si on a un arc infinity je dis pas non mais c'est vrai qu'il nous faudrait un bel arc euh, pour pouvoir justement shooter les... Voilà, là, il y a des flèches, on récupère les loots, on attend un petit peu. Et comme ça, ça fait de l'XP aussi. Il nous faut un super arc. Il nous faudrait un super arc avec, je sais pas moi, power, power 2, power 3, qui fasse plein de dégâts, qui permettent de tirer loin justement euh, pour pouvoir... Euh, les, les, les, les, tours, les tours de cristal, les tours qui régènent ré euh, finalement l'Ender le, Dragon. Donc voilà un petit peu ce qu'il faudrait. Euh, Est-ce qu'il faudra une tête de citrouille pour éviter les Ender Dragons je sais... Les Ender Dragons, les enderman je sais pas. Pourquoi ça veut pas tomber Ah, parce qu'il fait nuit dehors. C'est faire Il fait nu dehors, donc forcément les monstres ne spawnent pas dans, le, dans la salle à mob Ils ont tous spawn en extérieur, mais c'est pas grave. Eh, je suis content de cette base quand même. Hein. Alors, faut pas trop s'y attacher. On est à l'épisode 22. Euh, voilà, un, un jour ou l'autre, on va changer. On va se faire un, une autre base dans le coin, bien sûr. Mais on va se faire d'autres constructions et on aura de nouvelles bases. Par contre, évidemment, ça restera dans notre cœur. Notre toute première base, la maison du bonheur, bien sûr. Donc euh, donc voilà, alors on va aller euh, vite fait checker Vite fait checker si on peut récupérer éventuellement euh, quelques euh, quelques flèches, ce serait sympa Voilà, quelques flèches Bah oui c'est ça, c'est pour ça ah non, c'était l'XP que je voulais surtout <rire> Viens voir, voilà, venez les loulous Hop, niveau 18, ça bouge pas Eh complètement tombé lui Ah voilà, on se réveille un peu Niveau 19, bon bah c'est superbe, deux flèches en plus Bon, écoutez, j'ai bien compris que ça, ça allait mener à rien cette histoire. Ça allait mener à rien cette histoire. Ce qu'on peut faire, c'est prendre le cactus et ça fait d'XP. Hein. En faisant fondre le cactus, ça fait d'XP. Alors, ma. Pff, mon four à XP en bas, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal à, à piger, quoi. Pourquoi ça marche pas d'ailleurs Pourquoi. Pourquoi ça marche pas Ah, bah oui, parce que c'est des smokers. Bien sûr. C'est des smokers. Euh, ça marche le cactus dedans ou pas Eh hey, stop Est-ce que ça marche Le cactus Non ça marche pas le cactus Attendez juste pour vérifier On va attendre que le poulet se termine Attends je vais, je vais mettre tout le poulet je, je vais faire un test si vraiment euh... Regardez bien on est niveau 19 hein. Parce que je suis pas sûr de vraiment comprendre en fait oh, Ça marche trop bien Ça marche trop trop bien c'est ça le truc, c'est qu'il faut quand même attendre et ne pas laisser à la trappe euh, passer le, le truc quoi. Alors attendez, on va faire un test. Dès que le poulet sera fini, j'active le levier pour pas que ça tombe et je récupère le dernier poulet. On va voir l'XP que ça va me donner. Et si vraiment ça fonctionne de ouf, c'est que. Euh, on va pouvoir exploiter vraiment convenablement le truc. Parce que j'ai encore jamais pris le temps d'exploiter de, cette. Euh, bah, ce, ce four à XP quoi. Hein. Parce que ça m'a ça jamais vraiment. Euh jamais vraiment fait, fait tilt donc on va voir allez encore trois poulets excusez moi je suis en train de de m'étouffer voilà encore un poulet voilà et voilà et là je bloque donc là normalement le poulet va pas partir parfait et là si je prends je passe de niveau 19 voilà je viens de prendre 2 xp Bref, c'est de la merde, <rire> c'est de la merde cette machine à XP, c'est complètement débile euh, Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, moi je vais vous montrer, euh... je vais vous montrer moi les amis comment on fait de l'XP Bon alors bien sûr on peut mettre de la, on peut mettre de la cobalt déjà pour commencer, bah j'ai du cactus, attendez bougez pas J'ai du cactus, hop on va mettre du cactus, ça ça fait de l'XP, déjà là regarde, voilà tu prends un petit peu plus d'XP c'est pas mal On va encore mettre des patates, tac, tac, non moi je vais vraiment vous montrer, je vais vraiment vous montrer les gars comment on fait de l'XP tu prends des graines, vous inquiétez pas on en aura bien plus après. Euh, je range juste ça, ça, ça, on a quand même 16 flèches, c'est tout Non attendez. Pour moi, on devrait. Voilà. Déjà on a plus d'un stack de flèches. Bon, ça c'est déjà pas mal. Tac, je mets ça là. Donc tu prends des graines. Tu prends des graines, tu récupères les fours, ça c'est super. Ensuite tu vas récupérer le blé qu'il y a là-haut. Ah bah oui, c'est important. On va récupérer le blé qu'on a là-haut. Tac tac tac. On a pas mal de Voilà Ça faisait longtemps un petit épisode chill comme ça Ça fait du bien là hein. Parce que force d'enchaîner Stones of the Forest Ou je sais pas quoi et tout Là, Voilà ça fait un petit épisode sympa Un peu les débuts de ma aventure Voilà Donc là on a 47 Donc là regardez ma barre d'XP où elle est Elle est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6ème barre 0, 1 Du niveau 19 Donc là tu viens Tu fais reproduire tout le monde là Tu fais reproduire tout le monde et déjà là, tu passes la barre du 20ème niveau Boum, voilà Déjà ça avec les à tapas Il y a un poulet qui s'est égaré <rire> Voilà Toujours niveau 20, mais on est au milieu Voilà, au middle Tac, tac, tac, tac, tac, ça avance Vous mais mes graines continuent encore de descendre hein. Donc c'est que je reproduis encore hein. Presque niveau 21 En faisant juste de la reproduction, d'accord Voilà, on va arrêter là on va claquer tous les œufs. Excusez-moi, c'est un petit peu bruyant. Hein. Voilà. Voilà. Et là, ensuite, tu viens et tu les tues. Alors, le truc, c'est que mon épée elle est mending. Alors, on va prendre la pioche. Voilà, bon, là, ça fait moins d'effet parce que j'ai pas l'épée quoi. Bon allez Ça marche aussi Romain. Ah voilà Donc là on a passé niveau 21 Et voilà Quasiment le niveau 22 Attendez je veux le niveau 22 Ah dommage Dommage bon voilà Attends c'est pas grave regarde bouge pas ah, bah pas le niveau 22, je suis deg. Mais c'est pas grave, c'est pas fini. Tu prends ton blé, tu reproduis tout le monde là. Voilà, tac tac tac. Alors, par contre, j'ai perdu ma vache rouge, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis J'ai perdu ma moche rouge. J'ai perdu ma vache champignon. Je ne comprends pas. Si quelqu'un a une hypothèse, est-ce que ça dispone tout seul au bout d'un moment C'est très bizarre. Hein. Si vous avez une idée, je suis preneur. Je trouve ça très bizarre. Bon et on va mettre les graines bien sûr dans ce coffre Et on a 38 plumes 38 plumes vous savez ce que ça fait Ça fait euh, 38 x 4 de flèches Je crois si j'ai pas de bêtises Donc euh, là on a quand même un, un beau panel On a quand même pas mal de flèches Donc là on se prépare mine de rien pour l'Ender Dragon de manière assez, euh, assez aisée hein, J'ai envie de dire hein. et Les plumes 38 plumes à mon avis j'en ai quand même bien plus et, Oh j'ai 3 stacks de plumes frère hein euh, Tu rajoutes à ça le gravier Et puis on a pas mal de flèches Alors maintenant ce qui va nous intéresser c'est de s'occuper de l'arc On a euh, un arc ici on a une arbalète. Alors, l'arbalète, je suis pas sûr que pour l'Ender Dragon ce soit une bonne idée. Hein euh, donc, ouais, on va laisser tomber. Donc, j'ai qu'un seul arc. Euh, j'ai qu'un seul arc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plusieurs arcs, bien sûr. Ah, bah oui, on va crafter plusieurs arcs. Là, on en va. on, va déjà... on sait quoi On va en faire 6. Ce sera déjà pas mal. Hop, comme ça, on va pouvoir remettre ici, là. Et ceci, ici. Ensuite, bon, il va falloir qu'on refasse la table d'enchante. Euh, D'ailleurs, attendez, efficiency, efficiency, punch. C'est pour l'arbalète, je crois. Sharpness, un uh -huh, un, efficiency. Ça, c'est pour l'arbalète. Fire aspect, aqua affinité Ok, j'ai pas de bouquin euh, lié à l'arc. Dommage. On aura essayé. Bon, donc là, ce qu'on va faire, on va utiliser là le bois que j'ai en masse. Et on va se refaire des euh, bibliothèques. Ouais, bon, attends, vas-y. Allez, claque tout. On est des foufous. Hop, voilà. On va se faire les bibliothèques. Et on va se faire la table d'enchant ici. Euh, alors... De toute façon, on aura vraiment moyen de décorer ça au fur et à mesure, on s'en fout. Donc, N2, 3, N2, 3, N2, 3. Et donc là, on arrive au niveau 18. n 23 3, n 23 3, N2, 3. 3. J'ai Accent du sud. Et là, on est niveau 30. Et là, on est pas mal. Voilà. Ok Donc ça, c'est chouette. On va pouvoir directement euh, eh bien enchanter... Bah oui, mais non, mais si j'ai pas de la piste Ah, oh, ça ne peut pas marcher, hein eh Hop, je prends le lapis. Et là, vous allez voir, vous allez être sur le QQ. Alors, un petit Infinity, ce serait incroyable. Hein. Là, on a un Power 3 déjà, mais il faut être niveau 30. Mais là, on a un Power 2, donc on va déjà commencer par le Power 2. Power 3 toujours. Ah, c'est dommage, le niveau 30, il me fait de l'œil. Blast Protection, Fire Aspect. Ouais, le niveau 30, il me fait vraiment de l'œil. Hein. Derrière le Power 3, il peut se cacher beaucoup de choses. Euh, on va pas chercher plus loin. Déjà, est-ce qu'on peut aller jusqu'à Power 4 Est-ce qu'on peut aller jusqu'à Power 4 Ça, c'est une vraie question. Parce que si on peut aller jusqu'à Power 4 euh, ça change beaucoup de, beaucoup de choses Ça fait que déjà que mon power 2 Il est rentabilisé direct euh, Je vais mettre ça ici, je considère ça comme de la décoration C'est un colorant C'est quoi je vais faire un coffre Un coffre spécial colorant si déjà à côté de la déco, comme ça c'est cohérent Cohérent, colorant euh, D'ailleurs et aussi ça a poussé l'arbre au milieu hein, Ceux qui me disaient que ça marcherait pas hein. elle, il, Ça a fonctionné les gars hein. Ça a fait 4x4 et après 4 4 4x4 4x4 je crois donc euh, là on va pouvoir commencer de faire une cabane hein. Alors bon je suis un peu déçu parce que c'est pas ce que j'imaginais Je voyais vraiment ça beaucoup plus grand euh, Et j'avoue j'ai un peu la flemme de... Alors vous savez les, les, les envies changent hein. euh, Donc je sais pas si on va vraiment se faire tout ce qu'on a dit qu'on ferait Par contre je veux quand même que ce soit une zone euh, un peu de no man's land Avec justement des tunnels ou des passerelles Ça, peut... ça je change pas mon idée mais le coup des, des arbres je suis pas sûr euh, Je sais que les paluviers vous aimez bien Bon ça reste à voir Franchement, ça, ça reste à voir. Euh, comment on va faire pour accéder au niveau 30, là Comment on va faire pour accéder au niveau 30 Bon, déjà, hop, les amis, je vais me faire des pioches en fer. Je vais éliminer euh, du quartz directement. Voilà, C'est la vie que j'ai décidé de mener. Je vous dis... Euh, je vous dis que je vais pas prendre de Ah si je vais quand même prendre de l'or sur moi en vrai ah, pour plus de Pour plus de sécurité hein, En vrai Vaut mieux Et puis euh... bah non j'ai même pas d'or Pour faire des trocs Bon allez les amis moi je vous dis à tout à l'heure Ou à toute allure <rire> Ça revient au même alors ce qui est excellent les amis c'est que je suis en train de miner Alors je, là j'évite je, de prendre l'or mais quand je suis euh, sous terre je prends l'or j'en profite Là j'ai récupéré quelques, quelques gold nuggets Et ce qui est bien c'est que là du coup je suis sur le chemin pour aller au strong gold. Alors euh, c'est excellent mais c'est vrai qu'il y a du quartz un peu partout là euh, Je vais avoir du mal à monter l'XP hein, clairement là Mais euh, Surtout avec les pioches en fer du coup c'est plus long Mais bon en tout cas euh, en tout cas, est, on est sur le chemin hein What On est sur le chemin pour aller au stronghold Et ça c'est marrant et ce qui est marrant c'est que là on a... C'est génial Ok, on pourrait profiter de, ce... de ces hauteurs pour faire une passerelle sécurisée. Parce que justement, j'aimerais bien faire un tunnel qui va jusqu'au Stronghold. Ça, être... ça peut être sympa. Oh là là, c'est chouette là comme ça. Bon. Toujours, j'ai récupéré un petit champignon bleu, hein, la petite astuce. Si je récupère l'or, personne me voit là. On est bien d'accord. Aussi, question que je me pose, parce que j'arrive pas à savoir si c'est le cas ou pas. Est-ce que... L'XP que tu reçois en minant de l'or est le même que quand tu mines du quartz ou pas. Pour savoir si le ratio risque slash XP euh, il est euh, bien ou pas. Voilà. Euh, je viens d'où là Oh merde. Voilà, pas que je me trompe. Ne pas creuser en dessous de soi. Très important les enfants. Ne reproduisez pas ça chez vous. Bref. Je vous retrouve de, dès que j'aurai les niveaux 30 ou alors si je suis mort. Mais euh... Pourquoi mourir finalement Ah mais... En fait j'avais zappé que c'était à côté, bah je suis arrivé au Stronghold <rire> Je suis arrivé au Stronghold les amis, au Stronghold Alors pour ceux qui, euh, bah j'allais dire normalement vous l'avez vu dans un des précédents épisodes Puisque j'avais fait une rediff justement de, du live Mais on avait, on avait fait ça en live et c'est vrai que bah, j'avais l'impression que c'était l'autre bout du monde à miner Mais en fait c'est juste à côté les gars On est vraiment à côté là pour aller au, faire le Nether Enfin faire le l'Ender Dragon, il y a aucun problème hein. C'est juste à côté hein. Donc ça c'est chouette, bref on en profite En vrai l'XP elle monte vite hein je suis en train de réaliser, l'XP elle monte quand même vite Ok, je suis niveau 25 là Et j'en suis qu'à ma deuxième pioche en fer en vrai Là il y a de l'or, j'ai toujours peur de me faire choper en minant l'or Mais il y a personne en fait Il y a personne donc je peux carrément prendre Vous savez j'ai l'impression, vous savez les jeux où tu dois embrasser ton, Ta collègue sans te faire choper par le patron bah C'est <rire> à peu près ça Et En vrai en début d'aventure On avait critiqué ce nether, souvenez-vous là Mon tout premier portail, on est quand même dans le tout premier portail On avait critiqué le nether Souvenez-vous j'étais passé là-bas et j'étais bloqué Mais en fait il est il est bien il suffisait juste de, de trouver le moyen d'avancer Et voilà je me retrouve euh... ah, Je pense qu'il y a des, des belles pépites là par là-bas Non non franchement il est super bien le nether là hein. Regardez, puis là si je veux je peux l'apprivoiser Alors j'ai pas pris ce qu'il faut J'ai pas de canapé, j'ai pas de sel Mais euh... Bon attends je vais essayer de traverser en toute sécurité là pour Pour récupérer le quartz euh, J'ai plein de blocs hein, de toute façon Donc là vraiment je suis tranquille à ce niveau là Je préfère vous filmer au cas où je fais un fail C'est toujours sympa voilà pas de fail bien sûr Et eh, franchement hein, il est vraiment bien ce nether Là je pourrais traverser avec le bonhomme Mais c'est pas grave regardez Là où vous voyez la passerelle nous on vient donc de là bas Là c'était la première fois qu'on est venu On s'est retrouvé bloqué ici d'accord Donc là on a fait la passerelle Pour aller euh, au stronghold qui est plus loin là bas Là je suis passé par ici Et au final je me retrouve là Eh, c'est pas dégueu Attends, il y avait même du quartz là Bah il y a du quartz juste au dessus partout Il y a du quartz partout en fait genre je sais plus où donner de la tête c'est un jeu dangereux mais c'est un jeu qui me plaît. Ok. Tout va bien les amis, tout va bien, tout va très très bien. Bon bah messieurs dames, je crois qu'on y est. Oh oui c'est bon, on y est. Alors très dangereux, regardez le gravier. Je me suis fait des frayeurs. Hein. Je me suis fait des frayeurs. Limite là, je me suis créé un... <rire> une nouvelle map dans le Nether là avec tout ce que je fais. S'il te plaît, dis-moi qu'on est bon. Oh là là, tout pile. Niveau 30 avec 3 pioches. Et là... Je peux vous dire, je ne sais pas vous, mais moi, je suis heureux <rire> Pour ceux qui ont la RFA. Hein. Du coup, attendez, ops, control toggle, hold, voilà, là au moins Voilà, ok Allez, on rentre à la maison, on est niveau 30 Euh... Là, on va se péter une barre Parce que à tous les coups Bon, au moins, au moins l'arc sera power 3 Et on aura essayé Mais, moi, je me pète une barre, c'est que on va enchanter l'arc <rire> Et en fait Euh... <rire> Il y en aura pas Infinity quoi Bref allez à tout de suite Ouais alors en fait il y avait mec Juste à côté du portail il y avait de l'XP là hein, si jamais hein. Bon c'est pas grave je vais prendre l'XP euh... Non je vais pas la prendre justement Je, vais... je... je la prendrai justement Mais il y a encore plein d'XP là Mais what Ok. Je la prendrai justement euh, pour refaire le niveau 30 euh, après Ah bah voilà c'est du génie Bon en tout cas je suis content parce que au moins Là euh, cet épisode en plus il est incroyable Parce que j'ai découvert un nouveau spot quoi Enfin je, je, je découvre le vrai nether d'ici là Parce que souvenez-vous qu'on est parti loin exprès parce que le nether puait la merde Mais en fait le nether il, il est pas si mauvais que ça hein. Fallait juste être bien équipé pour être serein Parce que j'étais pas serein au début de l'aventure Souvenez-vous quand même hein. première fois que je suis dans le nether c'était pas ça Mais là au moins euh, je suis content Là au moins euh, je sais qu'il y, y a de belles choses à faire Est-ce que vous êtes prêts les amis Oh un petit flame Bon bah écoutez c'est déjà ça Oh Ok, euh, bon bah voilà, c'est bon, euh, bah, on va refaire niveau 30 Infinity, allez, c'est... Bonsoir, alors attendez, je vais juste Je vais juste sécuriser euh, ces deux arcs-là Ma pioche hein, Et puis, euh, et puis euh, Et puis ça repart, ça repart euh... Ah, je sais plus où donner la tête Je fais des lingots d'or, boum, comme ça euh, Je vais pouvoir aussi faire du troc Allez, let's go, oh, incroyable Bon, ça c'est toujours embêtant, parce que je vous explique Là, je viens de prendre mon quartz, c'est bon, oh, il y en avait encore là Oh Putain, sans déconner, bref, et le truc <rire> C'est que je veux prendre l'or en dernier pour être sûr de pouvoir me barrer Sauf que du coup quand je vais prendre l'or en dernier Ben voilà c'est là qu'il y a les piglins qui apparaissent Bon dommage c'est pas grave Au moins il me fera pas de mal Je vais vite euh, faire du troc euh, rapidement avec euh, monsieur l'or <rire> Monsieur l'or Avec monsieur le piglin On a quelques lingots autant en profiter Bon le mieux comme dit c'est de faire ça quand on a euh, Quand on a beaucoup beaucoup beaucoup de stock C'est quand même plus intéressant voilà Eh vous savez quoi je suis un rebelle, je m'en bats les couilles Personne voit en plus Incroyable Ça prend ça, Je découvre hein. Ils sont fâchés Ah oui ils sont fâchés ça y est Ah oui non ils m'ont vu alors <rire> Je découvre c'est la première fois que je le fais de mon plein gré devant eux pour voir Et là ils vont m'attaquer ou pas non, non. bah tranquille, hein. Tranquille. Ok. Du coup, les gars, incroyable. Incroyable, mais vrai. Les gars, on a notre arc Infinity. Et ça, c'est fou. Infinity euh, Power 3 Flame, hein, quand même. Hein. Juste, j'aimerais vous le préciser parce que bon. Alors, je sais pas si on peut faire Power 4. Je crois pas. Mais si on peut faire Power 4, bah, c'est stylé. Du coup, attendez. Hop, hop. Infinity, directement. Voilà, c'est pesé, c'est remballé. Euh, J'ai l'enclume qui est toujours là-bas. Ok. On a. Tac-tac. Donc là, messieurs, dames, qu'est-ce que je fais Eh bah ben, c'est très simple. Je prends le. Euh, woohoo, euh, la power, flame. Power 3. Infinity. Voilà. Et là, on a un arc de malade. Et c'est pour ça que je me demande power 2 plus power 2, power 3. Et power 3 plus power 3. Est-ce que power 4 Franchement, je sais pas, le doute m'habite. Mais euh.. Mais c'est une idée, c'est une idée, je sais pas Dites moi dites-moi en commentaire après Ouais parce que j'aurais pas assez d'XP pour faire le, le Pour faire le test Je peux récupérer mon casque C'est adorable, c'est gentil, merci Qu'est-ce que j'ai fait là Mais j'ai même pas fini ma maison C'est un truc de malade parce que du coup j'ai Ah voilà Ah J'ai fait n'importe quoi du coup Allez d'accord C'est là qu'il faudra que je mette une bûche derrière bah oui parce que comme j'ai enlevé les coffres et tout du coup j'ai. Bon bref c'est pas. C'est pas c'est pas... pas ouf. Euh... Ouais attendez, euh, je peux enchanter des bouquins encore. Power 4 Ah bah c'est bon, on peut faire du power 4. Bon bah j'ai juste à faire power euh... Il faut que je fasse un power 2 au final. Voilà. Ensuite non mais attendez, c'est incroyable ce qui se passe les amis. Ensuite, je fusionne le euh, Power 2 avec le Power 2. Ça fait un power 3. Et je fusionne le power 3 avec le power 3. Et. Oh putain de bordel de cul <rire> Flame power 4 Infinity vous ne rêvez pas Et on va l'appeler On va l'appeler Kobo. Voilà Oh mon pote Alors là donc ça veut dire que là Les flèches ce n'est plus un problème Non mais c'est un truc de zinzin Bon il en faut quand même une hein. Sinon ça peut pas marcher Attendez mais c'est incroyable Eh hey, tu rajoutes mending et on est au taquet hein. Attends on fait un test y a pas un... Pour voir un peu comment ça fonctionne Parce que pas qu'on se retrouve dans le... Parce que prochain épisode on fait l'Ender Dragon Voilà je vous le dis Là imagine c'est une cristal, une boule de cristal Oh oui bien Ah oh oui Oh bah ça va <rire> Ça va ça marche bien Attendez euh, Là la poule La poule qui est là Attendez peut-être voir le cheval Ok donc faut que je visse plus loin Ah oh, merde Faut s'entraîner hein, pour, pour savoir la distance. Un peu plus haut. Bah. Ah <rire> Bon, bah, voilà. J'aurais bien aimé le sauver, mais euh, c'est bon. Il va bien. Il est pas mort. Super. Ouais, on voit un petit peu les, les flèches que j'ai laissées. Non, franchement, c'est génial. Hein. Ah, là, on est très, très bien. Hein. Franchement, on est très, très bien, les amis. Euh, et on va faire un petit tour à la ferme à, à faire pour voir. Et on va s'en arrêter là pour cet épisode. Les amis Prochain épisode, x, euh, XP, n'importe quoi, épique, on va faire l'Ender Dragon, voilà, prochain épisode, Ender Dragon, l'épisode numéro 23, Ender Dragon, notez-le bien dans votre agenda, ça va être un grand moment, ça va être un grand événement, soyez là, soyez présent, maximum de soutien, et franchement j'espère que cet épisode vous a plu parce qu'il aura été, mais alors fructueux d'une puissance fois 1000 entre le fer, entre l'or également, entre la glowstone aussi, j'en ai récupéré, j'en ai profité, Bref, les amis, que du plaisir. Que du plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. What Non, mais c'est fou. C'est fou. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. Et nous, on se retrouve très vite pour le prochain épisode. C'était Mcolo, Plein de bisous. Et... ciao tout le monde.